Guten Morgen allei Daniel ce sera aujourd'hui le l'onish matavram de Khaib Israel la famille de vous David ben Fortuna Mezalt Fitna Dorab Esther et Moshe Si vous sautez aussi de une prochaine étude de Mishnah comme que nous séjournerons centre de votre on débute dans ce deuxième chapitre le, le thème des partages des biens du mari entre les différentes femmes qu'il peut avoir, plutôt plus précisément les lois de priorité en fait, avec deux points essentiels à introduire avant notre Mishnah. D'abord de manière générale, lorsque j'emprunte de l'argent j'empruntais deux fois de l'argent, en Tavshin Aïn et en Tavshin Ain He, enfin on va dire 5.775 et après en 5.780. J'empruntais deux fois de l'argent des grosses sommes, 1 million à Reuven et 1 million après j'empruntais de Shimon. Et euh, arrive la date d'échéance des, des deux en même temps en 5.785, j'ai pas d'argent pour payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire une saisie de mes biens. Alors bien évidemment, celui qui, est de, qui, a, qui a la, la dette depuis 5.775, il y a un droit de priorité sur les biens. Soit, si j'ai laissé une maison qui coûte un million, je n'ai pas 2 millions à donner, c'est le premier qui a prêté qui récupère son argent. Pire que ça, j'ai vendu ma maison. Lui, il va partir voir l'acheteur de la maison, parce que la maison, elle est engagée pour sa dette. Maintenant, il y a un ordre de priorité, c'est que d'abord on, on engage le plus ancien, on on engage le, le moins ancien, et ainsi de suite. S'il y a 10 créanciers, alors euh, d'accord Imaginez, j'empruntais 10 millions sur une maison qui coûte 1 million, ben, le dernier, c'est sûr qu'il a aura une chance de récupérer son argent. Parce que il y aura peut-être de quoi payer le premier. Si j'ai de quoi payer le premier, le deuxième il prendra, et ainsi de suite. D'accord On va donc commencer d'abord notre Mishnah avec un cas simple. Mishayana Sui Shtenashim va mettre, celui qui a, été marié, qui a marié deux femmes et qui est mort ensuite. Alors quand je marie une première femme, je me suis marié avec une première en Tavshin Aïn. Et je me suis déjà payé une Ktuba. Je me suis marié avec la deuxième Je m'engage à payer une deuxième que tu Arrive les 120 ans, le mari part. Il n'a plus de quoi payer. et Les femmes vont venir récupérer des biens. S'il y a juste de quoi payer une seule vois, c'est la première qui récupère. D'accord Notion simple. Je refais ça dans les mots. ou va mettre. Celui qui est marié à deux femmes et qu'il est mort ensuite. Alors un que la première un droit de priorité pour saisir les biens avant la deuxième. Et idem en plus. Si toutefois maintenant les deux femmes elles ont quand le mari est mort, ensuite c'est les, les deux femmes à sont mortes. Les héritiers de la première pourront hériter de la dette de leur mère. Et les héritiers de la deuxième, de la dette de va de la, de la c'est une dette. Quand je m'engage, je m'engage à payer en cas de décès ou de divorce de payer à ma femme dans les temps. Donc maintenant, les héritiers de la deuxième femme, eux, ils ont un droit de priorité pour venir saisir leurs biens, parce que, euh, bon, je vais expliquer dans 30 secondes d'abord, on va ouvrir le sujet des héritages, tout, tout dans, dans, dans quelques secondes. Mais là, pour le moment, autant que je dois payer ma première femme avant ma deuxième femme, alors les héritiers de la première femme ont un droit de récupérer l'argent de, la, de, la, de, la, de, la, de la dette de l'acte de leur mère avant les héritiers de la deuxième femme. Pour le moment, tout va très bien. Maintenant, on va parler d'un cas un petit peu plus particulier. D'abord, on va faire une introduction de l'héritage du mari, comment ça se partage. Et après, on va confronter l'héritage face au règlement de la dette. Peut-être que je commence d'ailleurs par là. Une notion très simple. Les créanciers ont un droit de priorité de récupérer les biens avant les héritiers. Une donnée toute simple, je m'explique. Yaakov devait 1 million à Shmoshé, d'accord Yaakov décède, il lui laisse, il laisse euh, des biens de 1,5 million. et demi. Alors comment on va faire il y a les héritiers de Yaakov qui doivent aussi récupérer l'argent de leur père On va dire, ben non pas du tout. D'abord tu payes les dettes du père, avec les biens, tu donnes le million, il reste 1,5 million, on partagera le 1,5 million entre les, entre les héritiers. Donnée logique. Les créanciers d'abord, ils ont le droit de saisir et de récupérer leurs biens avant qu'on se soucie de laisser de l'argent pour les héritiers. Et s'il n'y a rien pour les héritiers, ben tant pis pour eux, qu'est-ce qu'on peut faire D'accord C'est très simple. C'est logique. Alors là, on va mettre maintenant en confrontation l'héritage du mari avec la dette de la mère. Mais on va d'abord faire une, de, une petite notion d'héritage en entendant c'est quoi la K'toubat banin Dichrin. On l'a déjà évoqué, mais là ça va être un sujet essentiel dans les trois prochaines Mishnayot. Donc on va bien, le, bien expliquer comment ça se passe. En théorie, Yaakov se marie à deux femmes, Rachel et Léa. De Rachel, il a... Deux enfants, Yosef et Benjamin, et, et de Léa, il a un garçon, Reuven, d'accord Il y a Reuven et Yosef et Benjamin, comme on les connaît très bien dans la Torah. En théorie, imaginez qu'il n'y a pas de Bechor, comme ça on se prend pas la tête, c'est va pas de compliquer ça. Imaginez qu'il y a une première fille d'abord, la première qui est née de Jacob, c'était une fille, donc elle n'hérite pas de toute façon, et les trois frères, se partagent en équivalent. Alors en théorie, justement, Jacob décède, il laisse 1 200 000, ça fait 400 000 pour chacun, d'accord Ça, c'est en théorie. Même mieux que ça. Imaginez qu'en fait, Yaakov, oui, il y a s'est marié avec Rachel et avec Léa. Chacune, elle est venue avec une dot euh, à sa manière. Rachel, était, qui avait deux enfants, elle elle était pauvre. Elle a porté à son mari 200 000, on va dire pauvre, bon, d'accord. Elle a porté 200 000 à son mari, mais là, elle était très riche. Elle a porté un million à son mari. Ouais. maintenant, si à en général, on a déjà expliqué que selon ce que ma femme me fait rentrer, je m'engage en contrepartie dans la ouba. Si elle me fait rentrer dans la maison une grosse somme, alors c'est euh, fair play de, de, de donner, une, de s'engager à de, de payer une grosse ktouba en contrepartie. Quand elle récupère, en cas de divorce, elle récupérera toute cette partie. En cas de décès aussi, si jamais le mari décède. Maintenant, quand la femme décède, le mari ne paye plus de ktouba, bien évidemment. C'est lui qui est de, de sa femme. D'accord Alors maintenant, regardez comment ça se passe. C'est simple, accrochez-vous, ça, ça, ça, ça va aller vite. Rachel, elle a fait rentrer 200 000 alors qu'elle a deux enfants. Léa, elle a fait entrer un million, alors qu'elle a un, un, Et après, on n'a eu qu'un seul enfant. En théorie, s'il n'y avait pas eu Rachamim qui était venu mettre leur petit grain de sel dans, dans l'histoire, comment ça se passe Si jamais Rachel et Léa, les deux femmes de Yaakov décèdent, Yaakov hérite maintenant de, de tout, tout ce qu'elles ont fait entrer de ses femmes, il va obtenir un million deux Merveilleux. Yaakov décède, il a trois enfants, on partage ça en trois. 400, 400, 400. D'accord il s'avère qu'en fait, les, les enfants de Rachel la pauvre, ils se sont enrichis sur le dos de la, de la concubine, enfin comment dire, la, la co-épouse co de leur mère. Déjà de son vivant, Rachel et Léa, elles faisaient que de se crêper le chignon. C'est mon mari, c'est ton mari, c'est mon mari. Et en plus de ça maintenant qu'il okay, est mort, en plus de ça, ça continue que maintenant. Et eux, ils se font de l'argent sur le dos de Léa. C'est pas joli, d'accord on se sont souciés de venir rectifier un petit peu ça. D'ailleurs, il va aller mieux le rectifier parce que sinon, il y aurait eu aucun beau-père qui aurait voulu donner de l'argent à son gendre, de peur qu'il va se marier avec une autre et que tout son argent, lui, il va hériter de sa femme. Puis, imaginez, un beau-père qui est millionnaire, il va hériter de sa femme et il va marier sa fille unique à hein, un étranger qui a déjà 12 enfants d'une autre. Mais puis après, sa, femme, il va sa fille, imaginez le, le, le scénario atroce. Lui, il va mourir, sa fille elle va hériter, sa fille elle va mourir, le mari va hériter puis tout son argent va passer chez, chez quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui, qui fait beaucoup de ça. Rami, ils, venus, ils ont dit, écoute, écoute, viens, on va faire un petit peu d'ordre dans l'histoire. On va laisser l'argent dans la propriété de la famille, du, de la femme, de la mère, mais avec une originalité, c'est qu'on ne veut pas lui donner un droit d'acquisition de, dessus, mais plutôt un droit d'héritier. Et alors là, ça va arriver les finesses. Je reprends maintenant histoire avec Rachel et Léa, les deux enfants de Rachel et et le fils de Léa. Et maintenant, on va expliquer comment ça se passe. Rachamim sont venus et ont dit Vous savez quoi On va faire en sorte que Yaakov s'engage lorsqu'il marie Rachel et lorsqu'il marie Léa. Il lui écrit Benin d'Echin dans la il écrit Benin d'Echin, Deleavun l'Echiminaï, Yir Les enfants, garçons, que je vais avoir de toi, eux hériteront ta Ktuva, c'est-à-dire ce que tu m'as fait rentrer qu'en contrepartie, je me suis engagé de payer la bas. D'accord Ça veut dire, qu'en fait, lorsque je me marie avec Rachel, je lui dis bien, ne t'inquiète pas, l'argent que tu fais rentrer, les enfants que tu auras de moi, lorsque mes 120 ans arriveront, ils seront prioritaires pour récupérer leur argent que toi tu as fait rentrer. Et là on a gagné, que lorsque, ensuite, Rachel et Léa vont décéder, Yaakov hérite de tout, merveilleux, c'est super, il a hérité 1 200 000, mais maintenant, lorsque Yaakov va décéder, alors eux, ils vont dire deux « minutes, deux minutes, deux minutes. Le père, il a écrit une Tzava'a. Comment ça se dit une Tzava'a Une tava, c'est quelque chose qu'on écrit, c'est un, un testament. Un testament qu'avant avant, d'écrire, euh, avant de décéder, c'est important de le faire d'ailleurs pour celui qui a beaucoup de biens, s'il veut éviter les problèmes entre les enfants, souciez-vous de le faire, même quand on est très jeune. Et, euh, et, et donc en fait, c'est une sorte, comme si imaginait qu'il avait écrit un testament et il a dit « Bon, je lègue ». Cette partie-là a tel enfant, ça, ça lui appartient. Et bien en fait, Rakhami vous ont assuré qu'en fait, l'Actuva, c'est déjà un, une sorte de testament sur, sur les biens spécifiques que leur mère fait entrer. Donc, ma chère Rachel m'a fait rentrer 200 000, ses enfants sont prioritaires, sur, seront héritiers, sur les 200 000. Léa a fait rentrer un million, ses enfants sont prioritaires sur un million. Et Il s'avère qu'après, alors là maintenant ça va se compliquer et on va en parler, mais pour notre Michelin ça va pas être tellement compliqué pour le moment. Mais imaginez maintenant, Yaakov va décéder. Il va, lui, il va, il va avoir donc maintenant. Euh non, excusez-moi. D'abord, Rachel Eléa décède, Yaakov va hériter de ses femmes d'abord 1 200 000. À part ça, Yaakov, il a à part ça un capital personnel de 900 000. Donc en fait, il a au total 2 100 000. En théorie, on aurait dû donner 700 000 à chacun. Maintenant, ça va ça, comme ça. On va faire quoi On va dire écoute, 1 200 000. Alors on ne va pas partager ça en équivalent. Toi, Réouvel le fils de Léa, tu prends le million. toi Vous, les enfants de Rachel, vous prenez les 200 000. 100 000, 100 000, c'est votre part dans l'héritage en rapport avec ce que votre mère a fait rentrer. Ensuite, on continue, il reste 900 000, là on fait tiers tiers tiers, 300, 300, 300. Il s'avère qu'eux, ils vont avoir 400, 400, et l'autre, il va avoir... On en était où dans les chiffres Je me suis perdu, c'est pas grave. On en était, ouais, 1 million plus 300, 1 million 300 000, d'accord C'est clair. Ouais, alors maintenant on continue, ça c'est ce qu'on appelle l'Aktuvat Benin-Dirin, on apprendra les conditions exactes, dans quel cas Khachamim. Mais attention, Khachamim n'ont pas, maintenant je précise la phrase que j'ai dit tout à l'heure, Khachamim n'ont pas donné un, un acte d'acquisition aux héritiers, mais ils les ont nommés héritiers, c'est-à-dire, je m'explique, quand Léa se marie avec Yaakov, on n'a pas prévu qu'en cas de décès, elle donne ses biens, euh, son mari l'héritera, et que lui s'engage à donner, à léguer, à, à léguer, mais plutôt à faire héritier. C'est des notions un peu délicates, mais regardez, c'est très simple. Quand Yaakov décède, et que les biens doivent arriver maintenant dans la poche de Réhouven, on ne va pas faire que Réhouven il il a acquis, comme si son père lui a fait un cadeau du million, mais on va lui donner un statut d'héritier. Et ça, ça joue à son avantage et à son inconvénient. Dans notre Mishnah, on va voir que c'est un inconvénient. Et je reviens maintenant en arrière, qu'on a commencé à expliquer à la Mishnah. J'avais dit, j'ai laissé une dette de 1 million, j'ai laissé des biens qui coûtent 1 million 200 000, j'ai un héritier. Après le décès, qu'est-ce qui se passe ben D'abord, le, le créancier, c'est lui le prioritaire, d'abord pour récupérer son argent, parce que lui, il a prêté de l'argent, il ne récupère pas de son bien avant qu'on se soucie de laisser une part à de l'héritage. C'est clair Il laisse 1 million 200 000, d'abord tu payes le créancier, 1 million, puis après tu payes le, les 200 000. Okay. Et après, les héritiers, ils se partagent les 200 000. Selon ce principe maintenant. Lorsque Yaakov décède et qu'il laisse 1 200 000 ou on prenait on veut dire qu'il laissait 1 500 000. Il y a un créancier. Et là, là maintenant regardez dans les biens de Yaakov qui décède, qui laisse 1 500 000 et il y a des créanciers, il y a un petit problème. C'est qu'il y a 1 200 000, c'est le, le, c'est ce qui s'est engagé à payer en tout bas à ces femmes. C'est ce qu'il s'est engagé donc logiquement ces héritiers, ils devraient prendre cette part. Plus maintenant, il reste 300 000, on le partage en 3, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord Comme ça, ça aurait dû être. Comme ça, ce sera s'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que quand il y a un héritier, et que maintenant, il y a, il y a un créancier, et que le créancier vient, il dit Ouais, hey, mais votre père, il me devait 1 million, alors là, ça devient délicat. Il, lui, il vient, celui-là, il vient prioritaire pour prendre l'argent des biens de Yaakov. Il va d'abord récurber son million, Et selon les biens qui restera, on partagera proportionnellement à leur engagement. C'est un peu la nuance. Parce que si... Alors maintenant, maintenant, d'accord, vous avez maintenant encaissé l'idée générale. Maintenant, on va prendre le cas particulier de la, de la Mishnah. On va l'expliquer et vous allez voir comment ça va les Besan Maintenant, Nasa et Arishona va mettre. Yaakov s'est marié d'abord avec une, une première femme. Rachel. Ou plutôt, je préfère même prendre Léa, c'est plus facile. Nasa et Tarishona va mettre. Yaakov s'est marié avec Léa. Et la pauvre Léa, elle est décédée en laissant son fils Réouven. Yaakov hérite de sa femme un million. Ensuite, Nassa va mettre où Il se marie avec Rachel, il a les deux enfants, Youssef et Benjamin, après c'est lui qui décède. Alors maintenant, il y a un problème technique. C'est que, euh, d'abord, puisque c'est Yaakov qui décède avant Rachel, il doit d'abord payer l'aktouba de Rachel. Et seulement après, s'il reste de l'argent, ils se partageront des amitiés. Alors selon ce principe, Imaginez maintenant, on ne va pas compliquer l'histoire, on va parler de manière très simple, Yaakov a laissé en réalité, euh, on va dire qu'il a laissé en réalité juste 300 000 shekels, il a dilapidé l'argent de sa première femme, Léa, bon, ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire Il a hérité de 300 000, maintenant il décède. Yaakov décède. Il a, il a maintenant d'abord... Puisque Yaakov est décédé, il doit d'abord payer la dette de la l'Aktouba de sa femme Rachel. Et si, ou, ou si Rachel elle est morte, il doit payer ensuite, elle meurt ensuite, il doit payer ensuite à ses héritiers. Donc d'abord Yaakov, il lui reste 300 000 chèques en main. Il doit tout d'abord se soucier de payer les 200 000 à sa femme. Et seulement après, s'il si reste de l'argent, les, les héritiers se partageront. Donc, il lui reste maintenant 300 000 dans la main. En réalité, c'est même les restes de 300 000 de Léa, si ça, si ça se trouve, c'est sa première femme. Mais pour l'instant, il y a la ans main, d'abord, je divorce, je dois d'abord payer ma dette. J'ai une dette, c'est envers la femme qui se retrouve euh, veuve, je dois lui payer sa Ktouba. Je vais lui payer sa je, je vais lui payer les 200 000, tout d'abord. Et après, avec les 100 000, les héritiers se partageront selon ce qui reste. Et donc, de ce fait, il s'avère que d'abord, on va d'abord payer la Saktouba, les 200 000 à, à Rachel, ou si Rachel, après elle décède, après il y a Yakov. Imagine, accident de voiture, Yaakov décède sur le coup, et Yaakov, et Rachel, ça lui prend une semaine pour décéder. Et après elle décède aussi. Alors, là on va dire que dans ce cas, ça va être les Yorché Rachel, les héritiers de Rachel, ils vont d'abord, eux, récupérer les 200 000 de leur mère, pas en guise d'héritage, mais en guise de créance, parce que quand Yaakov est décédé avant leur mère, Yaakov doit payer une dette de 200 000, Il s'est engagé sous la Choupa à payer 200 000, donc il va d'abord payer les 200 000, et après, selon les 100 000, les 100 000 qui resteront, alors là maintenant, les héritiers reviendront, les héritiers de Rachel reviendront maintenant, ils reviendront à la, recharge, à la charge avec Réhouven, Réhouven dira hey, moi j'ai un droit de priorité, vous vous avez un, un truc, et dans ce cas-là on va, on va voir comment est-ce qu'on va, est qu va se partager, est-ce qu'on fera tiers tiers tiers, ou bien ce qu'on fera selon proportionnellement selon ce qu'ils ont fait rentrer, ça c'est déjà une autre histoire, mais c'est plus tellement notre problème pour le moment, parce qu'on est, est d'abord concentré sur la nécessité de d'abord payer la créance avant de payer l'héritage, et d'expliquer que les héritiers, qui récupèrent la ktouba de leur mère, il la récupère en guise d'héritage et pas en guise de dette. S'ils devait récupérer cet argent en guise de dette, c'est-à-dire qu'en fait, Fahamim ont dit que quand le père meurt, il lègue, il doit donner le bien aux héritiers, les premiers héritiers aussi ils deviennent créanciers. Or, ce n'est pas le cas, ils ne sont pas créanciers, ils sont héritiers. Dans ce cas-là, on donne priorité aux créanciers avant les héritiers. Et une fois qu'on a, qu a payé les 200 000, ils reviennent à la charge. Et alors, on va se partager maintenant les 100 000 en guise d'héritage, selon un partage qu'on verra après les impressionnés plus tard. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de tout comme